Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc, illustration que j'ai trouvée sur ce site vectortutsplus.com. Euh, illustration qui est en principe faite avec Illustrator CS5 en 30 minutes, mais que nous allons bien sûr réaliser dans Inkscape. Alors, je vais ouvrir un nouveau document. Voilà, je le mets en grand. Je fais fichier importer. Je vais importer donc, pardon, mon modèle. Voilà, que je vais mettre sur le calque que je vais nommer modèle. Je clique ici sur plus et je le nomme Illus. Donc je verrouille le calque modèle. Je zoome en cliquant sur la molette de ma souris. Je sélectionne l'outil « Créer des étoiles et des polygones » ici, donc je clique dessus. Je clique ici au milieu, je glisse. Alors, je n'ai que 4 branches, je vais augmenter à 5. Je vais cliquer ici sur le petit losange et le descendre vers le bas en appuyant, bien sûr, sur CTRL. Voilà, j'agrandis un petit peu ça, comme ceci, en appuyant sur CTRL, bien sûr, pour ne pas déformer l'étoile. Je vais activer les différents paramètres de magnétisme ici. Et je vais utiliser l'outil tracer des courbes de Bézier. Alors, grâce au magnétisme, voilà, ici on voit bien que euh, je suis attiré. Donc si je clique ici et là, j'appuie sur Entrée. Alors bien sûr, j'ai ici une forme ellipse. Donc je vais faire CTRL-Z et je vais supprimer, bien sûr, je vais mettre aucun. Donc je recommence, voilà, je clique ici, je clique là, j'appuie sur Entrée pour valider. Je clique ici, voilà, maintenant, je clique là, j'appuie sur Entrée. Et en principe, si je me mets au milieu, je vois ici une petite information comme quoi la poignée est à l'intersection des chemins. Donc ce qui me permet d'avoir le centre ici. Donc je vais maintenant pouvoir réaliser... Le, cette partie de l'étoile ici, le petit triangle, donc je clique hop voilà, ici, ici et voilà, le premier triangle est créé pour bien le montrer, je vais lui mettre une petite couleur rouge je vais faire le triangle de l'autre côté, donc je clique ici, ici ici, et ici je vais mettre une petite couleur verte pour qu'on puisse bien les voir je vais maintenant sélectionner les deux en appuyant sur shift voilà, je les groupe je vais appuyer ici donc sur l'objet groupé pour avoir la petite croix que je vais déplacer ici. Alors visiblement c'est pas activé, il faut que j'active ici, aimanté au centre de rotation et je crois que ça devrait être bon. Voilà, impeccable. Je peux maintenant faire disparaître l'étoile que j'ai créée, je n'en ai plus besoin et les deux tracés ici. Je reclique pour avoir voilà, ici les flèches de rotation. Je duplique CTRL-D ou je peux également cliquer ici, dupliquer les objets, CTRL-D. Et je fais une rotation en appuyant sur CTRL. Alors là, j'ai un petit souci au niveau de l'incrément de rotation, donc CTRL-Z. Je vais aller dans les paramètres Global Inscape. Incrément, et je vais incrémenter, non pas de 1,5, mais de 1. Voilà. Donc, je clique sur la flèche de rotation, j'appuie sur CTRL, et en principe, je dois, ici en bas, on a des informations, regardez bien ici. Donc, regardez à cet endroit-là, lorsque je vais faire ma rotation, j'appuie sur CTRL, et on voit, voilà, je m'arrête à 72. Je recommence, dupliquer, rotation à 72. Voilà. Voilà. Allez, je sélectionne ces deux, dupliquer, alors 72 plus 72, 144, voilà, je suis bon. Voilà, mon étoile est faite, je la déplace sur le côté, je vais supprimer le contour, je n'en ai pas besoin, et je vais m'amuser maintenant à faire les dégradés. Donc je clique ici, j'appuie sur G, je clique, je glisse, alors je prends un dégradé linéaire, je clique, je glisse, alors je vais désactiver le magnétisme, alors soit je clique ici ou alors je fais shift pourcentage, vous voyez c'est désactivé, avec shift pourcentage on active et on désactive le magnétisme. Donc je clique ici, voilà en appuyant sur Ctrl, décidément, voilà, donc avec l'outil pipette, je récupère cette couleur-là, je clique sur le petit carré, je récupère, je récupère cette couleur-là. Donc je vais mettre le même dégradé, j'appuie sur G, et je vais chercher le dégradé euh, 319 que j'ai créé. Je, je, le vais, oula, -moi, je vais le positionner de façon à avoir un dégradé comme ceci. Hop. Alors CTRL-Z, Voilà. il y a eu un petit problème, là c'est bon. Pareil, je vais sélectionner celui-là, et tous les autres, j'appuie sur G, et je sélectionne ce dégradé. Il ne me reste plus maintenant qu'à correctement orienter le dégradé. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est quand même relativement facile de positionner le dégradé. Voilà, donc on arrive à la fin de la création de l'étoile. Je vais sélectionner tout ça, hop, et je vais grouper. CTRL-G, c'est grouper, ou on peut également grouper ici. Voilà mon étoile est faite, je vais maintenant m'amuser à créer les petits serpentins donc c'est également très très simple avec l'outil euh, créer des, des courbes de Bézier. Donc je me positionne ici, je me positionne là, j'appuie sur entrée pour valider. Avec l'outil F2 ou éditer les nœuds, alors avant je vais diminuer l'opacité pour qu'on puisse bien voir ici, je vais passer à 50%. <coughs> Donc avec l'outil éditer les nœuds, je positionne correctement mes poignets. J'essaye d'avoir les deux poignets à peu près parallèles. Je sélectionne sur la flèche noire, je duplique, CTRL-D, ou je clique ici, je déplace. Voilà, c'est bon. Je sélectionne les deux et je fais chemin combiné ou CTRL-K. Alors là, c'est pas marqué, mais c'est le raccourci classique, CTRL-K. Je sélectionne tout avec CTRL-A pour tout sélectionner. Et je clique ici pour joindre les nœuds terminaux. Voilà, donc là, j'ai créé cette partie-là. Je vais dupliquer cet objet. Alors avant ça, oui, c'est ça, je vais le dupliquer, CTRL-D, et lui faire un retournement horizontal et vertical de façon à pouvoir maintenant créer cette partie-là. J'active le magnétisme, je positionne ici, donc je sélectionne tous les nœuds en faisant un carré de sélection, je clique sur ce nœud et avec le magnétisme, il se place pile poil, donc comme il faut, au niveau de l'autre, je sélectionne ces deux nœuds-là en faisant un carré de sélection, je désactive le magnétisme et je vais le placer comme ceci, très simplement. Donc pareil pour ici. Je sélectionne ici avec l'outil flèche noire, Shift. Je duplique tout ça, CTRL D, et je déplace. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je sélectionne grâce à un carré de sélection ces deux nœuds ici. Et grâce au magnétisme que je vais activer, ils vont se placer de façon correcte donc sur l'autre nœud. Pareil ici, je clique dessus, je déplace, je duplique, je déplace vers le bas, je sélectionne ces deux nœuds ici, je les déplace pour qu'ils soient attirés à ce niveau là, je déplace ces deux nœuds ici, je duplique, je déplace, vous voyez, c'est vraiment très facile. Avec l'outil éditer les nœuds, comme tout à l'heure, je les déplace. Ils sont attirés par l'autre nœud. Alors, cette partie-là, je vais la mettre à peu près ici. Voilà. Il me reste cette partie-là à réaliser. Donc, je sélectionne cet objet. Je le duplique. Avec l'outil éditer les nœuds, je vais sélectionner ces deux nœuds là, voilà. je sélectionne ces deux nœuds ici, je les place ici, je vais prendre la poignée là et la tordre dans l'autre sens et pareil pour celle-ci. Voilà on a, on a pratiquement fini. Avec l'outil courbe de Bézier, je vais réaliser un objet. Alors je vais désactiver le magnétisme, voilà, ici, ici, et je vais le soustraire, cet objet, à celui-là. Donc avec Shift, je sélectionne cet objet-là et je fais un chemin, et il me semble que c'est, je vais faire division. Voilà, oui, il a bien coupé, bon je supprime ce nœud-là. De cet objet-là, excusez-moi, avec l'outil flèche noire, il est sélectionné et j'appuie sur supprimer. Maintenant, je vais associer les différentes parties qui sont identiques au niveau du dégradé entre elles. Donc, celle-là, j'appuie sur Shift, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais leur mettre une couleur spécifique pour vous montrer, voilà. Donc, celles-ci seront combinées. Donc je vais dans chemin, je fais combiner ou CTRL-K. Donc là, je vais faire CTRL-K. Voilà. Je sélectionne la partie arrière. Toujours avec Shift. Et je vais dans chemin combiné. Je vais mettre une autre couleur pour bien vous montrer que c'est la partie arrière. Je vais dans le modèle. Je passe à 100% pour pouvoir récupérer les petites couleurs. Voilà. Donc ici... C'est un dégradé relativement complexe, donc composé de 7 couleurs. Donc je clique ici sur le dégradé. Je me mets là, je clique, je glisse. Alors je vais changer ici l'incrément, je vais repasser à 7,5. Voilà, de façon. faire comme ceci donc cette couleur là donc je vais créer plus euh, j'ai dit cette couleur donc il y en a 2 3 4 5 6 7 donc je sélectionne ici le petit carré j'appuie sur f7 pour récupérer la couleur je me mets ici sur le lotange, je récupère la couleur là ici c'est celle là là c'est celle là voilà et la dernière ici voilà comme ceci on va s'occuper maintenant de la couleur de l'arrière donc je récupère cette couleur là j'appuie sur g je me mets ici je clique je glisse donc je me mets à peu près au milieu ici voilà je vais récupérer la couleur donc je clique sur le petit rond f7 <coughs> et je récupère la couleur je vais tout de suite aller Ici, dans remplissage et, contour, remplissage et contour, je clique donc sur mon dégradé linéaire et je vais mettre réflexion de façon à ce que voilà, la couleur ici est foncée et elle est foncée ici aussi. Alors, je peux ajuster comme ceci à peu près. Voilà, à peu près ici aussi. Après, ce sera à vous de vous amuser pour bien positionner les, les couleurs les unes avec les autres. Voilà, on a pratiquement fini. Je vais sélectionner donc cet objet-là, l'objet objet de derrière. Bon, je recommence avec Shift et je vais supprimer le contour en appuyant sur Shift et sur la croix. Alors, je sélectionne l'objet de devant, celui-là. Je le duplique, CTRL-D. Je vais mettre une couleur rouge pour bien qu'on puisse voir. Et je vais supprimer ici les nœuds qui sont en haut. Donc ces deux nœuds ici, ces deux nœuds là, ces deux nœuds ici, cela et cela. J'appuie sur supprimer. Alors j'ai fait une erreur. CTRL Z. Ce que j'aurais dû faire... Euh... Ouais, je vais sélectionner les nœuds ici, excusez-moi. Voilà, Je vais cliquer ici sur supprimer un segment. Voilà, Maintenant donc, je peux supprimer ces deux nœuds ici. Ici si j'appuie sur supprimer, Voilà, il ne me reste que la partie du bas, c'est ce que je souhaite. Donc je recommence. Comme ceci. Voilà, et je supprime de façon à voir que la partie du bas, donc sans remplissage bien sûr. On va mettre un contour en attendant pour que vous puissiez voir avec un contour assez important. Voilà, la partie, ah, voilà, la partie que j'ai récupérée, c'est celle-là et on va lui appliquer une forme. Donc avec l'outil ellipse que je mets à côté comme ceci. Je vais rendre cet objet, voilà, je vais convertir l'objet en chemin ou CTRL MAJ C. Je vais supprimer ces deux nœuds ici. Voilà, Et je vais obtenir cette forme Voilà, comme ceci. Voilà cette forme. Je vais aller ici dans chemin, effet chemin. Donc je vais la copier, édition, copier, je clique sur le plus. Ce sera modifier suivant un chemin, j'ajoute. Alors ce n'était pas cet objet-là, j'ai fait une bêtise, c'était à celui-ci. Voilà, modifier suivant un chemin, j'ajoute. Et cet objet qui a été copié, je vais le coller donc, en cliquant là-dessus. Et vous voyez, l'objet a été collé correctement. Donc maintenant, je vais pouvoir lui appliquer... Euh, je vais mettre... Un fond noir et je vais supprimer le contour et je vais réduire la taille de cet objet donc je clique ici ce qui me permet de voir mon objet qui est appliqué je le déplace je zoome dessus avec ma molette et en cliquant sur les flèches vous voyez je vais réduire la taille de l'objet voilà l'objet qui est là qui permet de d'obtenir un, un effet un peu plus sympathique et je vais lui appliquer donc un dégradé également. Donc le dégradé que je vais lui appliquer, il aura cette couleur-là et cette couleur-là. Donc j'appuie sur G, je clique, je glisse. Donc je clique ici, j'appuie sur F7 pour récupérer la couleur. Je clique sur mon petit rond et je sélectionne ma couleur. Voilà. Voilà, on peut dire qu'il euh, nous reste juste à écrire donc « Merry Christmas ». Donc, avec l'outil texte, je vais écrire Merry Christmas. Alors, c'est majuscule. Christmas. Voilà. Je vais réaliser une petite courbe avec l'outil courbe de Bézier. Je sélectionne les deux objets. Donc, Merry Christmas, je sélectionne ma courbe. Et je vais du du, du, du du alors que je me rappelle. Euh, tu, tu, tu, je crois que c'est ici. Ah, je ne m'en souviens plus. Zut. Maître suivant un chemin, ça doit être. Voilà. <rire> alors, visiblement, voilà. C'était pas assez long. Eh bien c'est parfait, voilà pour ce petit tuto. Je vais faire apparaître ma palette des calques et enlever le modèle. Je peux supprimer cet objet. Je vais sélectionner bien sûr ici et supprimer le contour. Je sélectionne la totalité de mon objet, je peux le grouper. Je vais ici dans les préférences du document. Je clique sur redimensionner par rapport à la page. Donc je fais ajuster la page au dessin. Et pour avoir un petit peu de blanc autour, je vais mettre par exemple 50 pixels. Voilà, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.